C'est Women contente avec vous. Grosse vidéo aujourd'hui. On regarde l'évolution de la Grow avec la XS2000 de Vipar Spectra. Et il y a eu un changement depuis la dernière vidéo, depuis 4 jours. C'est l'intensité de la lumière. Je l'ai baissée. Elle était à 420 ppfd. Je l'ai descendue à 340 ppfd. Pour ce qui est de la température, j'ai pas d'air climatisé, vous le savez très bien. Donc, la température est entre 26 et 29. À ce qui est la température de l'extérieur, euh, il ne faut pas euh, imiter la température de l'extérieur. Plusieurs personnes disent qu'il faut imiter la température de l'extérieur. Ben non, c'est faux. Euh, on a de l'équipement avec la lumière, euh, un humidificateur, un déshumidificateur... Euh, on a des fans pour euh, la ventilation, on a euh, un air climatisé, pour ceux qui en ont un, mais on essaie de battre les conditions extérieures. Donc, euh, température idéale serait de 23-24, présentement on a 26-29. Le 29, c'est c'est pas trop chaud, les plantes vont pas mourir. Il euh, y a des plantes à l'extérieur présentement cet été qui subissent le 29 degrés, qui vivent avec. Donc... Euh, donc c'est ça, écoutez, euh, j'ai 26-29, je n'ai pas d'acclimatisé, ce n'est pas la température idéale. On ne veut pas avoir 29 degrés, mais comme je vous ai dit, on va vivre avec. Mais on va mettre l'humidité en conséquence. Donc allez toujours voir votre tableau VPD. Votre tableau VPD pour euh, le taux d'humidité versus la température. Versus où en êtes-vous rendu dans votre grow? Êtes-vous en croissance? Êtes-vous en floraison? <cười> si vous voulez, euh, si vous voulez rien savoir de ça, euh, comme plusieurs personnes ils veulent rien savoir du VPD, ils veulent rien savoir du taux d'humidité, ils veulent être sécuritaires, ils vont à 50, 55% <cười> d'humidité, peu importe la température. Donc euh, j'ai pas d'humidificateur, ça fait 3-4 fois que je l'ai dit dans cette vidéo parce qu'il y en a qui comprennent absolument rien. Euh, tantôt, on va faire un tour dans la tente, on va voir la température. J'imagine que c'est entre 26 et 29. Euh, le taux d'humidité, ça va sûrement être entre 60... en 65 et 70. Et puis... Euh... <coughs> Exactement. Aujourd'hui, on va voir la solution, comment, euh, c'est quoi les ingrédients pour détruire ces fameux spider mites-là. Pour faire le traitement, euh, après avoir fait le traitement une fois, il faut le refaire une semaine après. Euh, parce qu'il y a encore quelques œufs qui vont éclore plus tard. Donc, euh, je vous ai dit exactement, j'ai baissé la lumière euh, de 3, 420 à 340, humidité 65, 70, vais ça de l'avoir plus haute. Température 26-29, j'aimerais ça l'avoir plus basse. De l'eau, quelle euh, quantité d'eau donner à mes plantes? Écoutez, euh, présentement, ce que je donnais depuis deux dernières fois, 250 millilitres, présentement, c'est idéal. Euh, Peut-être que j'ai donné. Euh, parce que vous savez, je prends un litre et je le divise en quatre. Donc, c'est plus facile comme ça. Je prends un litre et puis après, euh, je donne euh, quatre seringues de, de 60. Fait, 4 fois 240, et puis ça donne euh, 1 litre pareil. Je ne comprends pas pourquoi, mais ce n'est pas grave. Il euh, faudrait que ça soit 4 fois 250, mais 4 fois 240, puis j'ai plus rien à m'acheter. 250 ml, c'est bon présentement. Peut-être qu'il y aurait fallu que je donne 200, euh, peut-être même 150 euh, après avoir fait ma transplantation. J'ai été un peu trop vite avec 250 ml. Euh, ça fait quoi comme différence? On donne 250 minutes à place de 150 à un moment qu'il fallait pas. Ben, ça ralentit. Ça ralentit l'agro. Donc, euh, <coughs> présentement, on les auto J'ai deux auto-flowers, deux photopériodes. Les photopériodes, c'est nous qui décidons quand mettre ça en fleur, en floraison. C'est quand qu'on va mettre ça en 12-12. Là, la plante va dire OK. On tourne sans fleurs, Mais les auto flowers j'ai deux plantes auto flowers On décide de rien. On décide de rien. Peu importe si on joue avec la température, la lumière. Même si on met ça en 12-12, 24 heures allumées, 18 heures, 6 heures, 20 heures, 4 heures. Peu importe. La seule chose qui va arriver, c'est que si on laisse la lumière longtemps allumée avec les auto flowers Mais quand elles vont fleurir, si on la laisse encore allumée, 20 heures allumées, 4 heures éteintes. 18 heures allumées, 6 heures éteintes, je vous dire, là, plus que 12-12, Mais /12, ça va donner plus de grammes. Tout simplement, euh, le autoflower euh, va accepter euh, de fleurir, même si ce n'est pas en 12-12. Donc, euh, ça va donner plus de grammes. Mais présentement, les autoflower sont finis, dans le sens qu'on n'aura pas une bonne grow. Euh, on a fait une erreur majeure ici à Winman, c'est de transplanter. Euh, il fallait même pas que je transplante, dans un solo cup, aussitôt que j'ai eu ma, euh, mon bébé plant, ma tige, ma, non, je veux ça, ma semence. Aussitôt que j'ai eu ma semence, il aurait fallu que je transplante ça, pas dans un solo cup, mais directement, dans un 5 gallons directement dans le contenant final, l'autoflower, la plante, la graine de cannabis, auto flower la plante auto flower ne veut pas être transplanté. Sinon, ça lui donne un choc, elle ne va pas mourir, mais tu n'auras pas beaucoup de grammes, tu n'auras pas beaucoup, une grosse quantité de grammes de cannabis. Donc, les autoflower, on va les garder, sont, je vais vous les montrer. Il euh, y en a un qui veut rien savoir. Euh, en santé, heureux, mais il ne grossit pas. Il y a eu un choc, carrément. Euh, L'autre autoflower. Euh, c'est pas évident, pas évident. Quand on arrive aux deux photos photopériodes, hein, deux plants de Vanilla Frost que j'ai trouvés dans des contenants de la SQDC, est-ce que c'est des mâles, est-ce que c'est des femelles, je le sais pas. Euh, puis certaines personnes me disent que c'est impossible que ce soit des hermaphrodites, euh, donc des cocottes avec des graines de cannabis à l'intérieur des cocottes, euh, certaines personnes me disent ça va être mâle ou femelle. Donc mâle, c'est des graines de pollen, on n'en veut pas. Il euh, y a deux clans. Il y a deux clans. Il euh, y a un clan qui me dit mâle ou femelle et puis il y a un clan qui me dit hermaphrodite ou n'importe quoi finalement. Euh, plusieurs personnes me demandent pourquoi j'achète pas un humidificateur, euh, un, un air climatisé. Euh, J'ai des spider OK, j'ai beaucoup de spider mite. Je veux pas j'ai pas l'argent présentement, j'ai pas l'argent. Euh et savez vous pourquoi faut que je dépense de l'argent par rapport à ma Magro pour des petites piles pour mon pH meter. Mon détecteur de pH a à cause des batteries. Ça coûte 10-12 dollars. Je viens de les recevoir sur Amazon. Euh, j'ai donné des nutriments deux fois sans vérifier le pH. Donc euh, ouf, ouf, ouf, ouf. Donc j'ai perdu un fil de l'idée de ce que j'allais dire euh, j'ai pas acheté d'air climatisé, j'ai beaucoup de spider mite. Donc c'est l'été, euh, j'ai beaucoup de graines de cannabis, ça me tente l'air climatisé, ça va être l'été prochain 100 100 100 100, 100%. l'air climatisé va être là l'été prochain à 100 Euh les spider mite on va voir la solution aujourd'hui. Dans la solution, euh, il fallait que j'achète deux savons. Un savon euh, qui tue euh, les spider mites Et l'autre savon qui les tue aussi, mais qui euh, les repousse. Euh, je ne l'ai pas acheté celui-là. Je ne l'ai pas acheté. Pardon, je ne l'ai pas acheté. Et puis, euh, j'ai sauvé 40$. Et euh, en conséquence... Bien, je vais mettre ce savon-là en double quantité. Donc, euh, j'espère que vous avez compris. Je voulais vous dire plein de choses. Je voulais dire plein de choses. Euh, je pense que ça a fait pas mal le tour. Euh, je pense que ça a fait pas mal le tour. Donc, j'ai pas d'air climatisé. On vit avec. On regarde nos tableaux VPD sur Internet. Et on utilise notre application PPFD, même si c'est pas adéquat. C'est adéquat. Même si c'est n'est pas euh, précis comme un, un truc PPFD à, à $500, euh, une application cellulaire, c'est gratuit. Euh, ça nous donne une bonne indication. Ça nous donne une très bonne indication. Une application PPFD, arrêtez d'écouter le monde qui dit que ça ne sert à rien. Qu'il faut absolument acheter un truc à 500$. Écoutez, là. Je vous le dis. Vous voyez la différence. Vous allumez, vous montez le démer, vous le descendez. Vous voyez bien que le PPFD fonctionne sur le cellulaire. Même si c'est pas à 100%. Je, écoutez, arrêtez de niaiser, là. Et puis, euh, une petite erreur que j'ai faite. Mais c'est pas une erreur, dans le fond. Euh, le taux d'humidité, puis euh, le, la température est vérifiée par un petit truc, un calculateur, je ne sais pas comment ça s'appelle, un hydrogène, un hydromètre. Il était au sol, dans ma tente. Euh, faudrait il faudrait qu'il soit à la hauteur des feuilles. Il euh, n'y a pas de grosse différence présentement. Mes plantes sont vraiment plus, sont petites. C'est des petites plantes. Et puis, je sais que dans ma dernière vidéo, le taux d'humidité a monté à 74. C'était pourquoi? C'est parce que j'avais aspergé de solutions anti-Spider mite Et puis qu'il y avait de l'eau qui avait tombé dessus mon truc. Mais savez-vous quoi? À 74%, j'aurais été heureux, mais ce n'était pas un vrai 74%. C'était un 70%. J'aurais aimé ça un vrai 74% parce que vu que ta température est très élevée, il faut que ton humidité soit très élevée. Donc, euh, quand je mets 250 ml d'eau, ça dure 4 jours. 4 jours avant de renourrir nos plantes. Donc, il y en a qui aiment mieux donner 125 ml et donner de l'eau aux deux jours. Euh, les Autoflowers, là, oublie ça, là. Ils veulent rien savoir, ça va mal. OK? Euh, eux, c'est aux 5-6 jours. OK? Donc, vraiment, 250 ml pour les Autoflowers, c'était vraiment beaucoup trop. Euh, les photopériodes, les prennent très bien. Je prends très bien. Euh. Dernière chose. Dernière chose avant qu'on aille voir euh, les plantes. Il y a certaines personnes qui vont couper le bout de leurs plantes euh, parce qu'il y a des petits bougeons. jaunes. Euh, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, euh, c'est, une, fa une façon de faire, c'est une façon de faire. Euh, présentement, moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Euh, Je n'avais pas un bon pH sûrement, mon pH, mais fonctionnait pas. Euh, <coughs> Ma lumière, je ne sais pas si à 420, mes plantes ont peut-être pas aimé ça trop trop. Donc, c'est un avertissement que mes plantes m'ont donné. Ah, vous savez, quand la lumière est trop forte, euh, la plante vous donne un avertissement en, en, en, en, en montrant des signes de, de, de malnutrition dans leur dans leur plantes. Même si vous avez donné le bon pH, même s'il y a des nutriments parfaits pour votre plante, que vous avez toute, votre, votre terre est parfaite. Si la lumière est trop forte, la lumière, la plante va vous donner des signes. Donc, euh, j'ai baissé ma lumière et puis j'ai des petits bougeons. J'ai des petits bougeons. Si les bougeons s'aggravent, je vais enlever la feuille au complet. Euh, mais, mais, mais je ne pense pas que ça va s'aggraver. Donc, euh, allez-y avec vos commentaires. Allez-y avec vos commentaires. Euh, à fond. À fond. Là, on n'a pas fini cette vidéo-là, on n'a vraiment pas fini, on va faire la solution euh, qui comprend de l'alcool à 70% qu'on va voir tantôt, du peroxyde qu'on va voir tantôt et un savon naturel euh, à saveur de thé. Alright gang, on enchaîne immédiatement. Alright gang, on est de retour, donc je vais vous montrer la solution pour tuer les spider mites les éliminer. Pour commencer, là, je vous suggère une belle petite cruche comme ça, euh, avec une pompe, avec un bouton ici, de que vous peser, là, et pour après ça, vous vous promenez avec votre bouteille. Si vous avez, là, 6 plantes, 9 plantes, euh, en bonne croissance, là, dans une tente 4 pieds par 4 pieds, vous voulez pas un petit push-push, euh, ça finira pas. Ça finira pas avec le petit push-push, je te le dis, là. Tu vas capoter ben raide. Euh, ensuite de ça, le petit push-push, euh, n'oubliez pas que la solution à l'intérieur de ça, il comprend un savon. C'est un savon épais. Et puis, si vous y allez avec un petit push-push, ben, ça fait plein de bulles au, au bout. Là. Et puis, euh, c'est pas évident. Tandis que ça ici, euh, c'est plus efficace. C'est vraiment plus efficace. N'achetez pas ça sur Amazon. Euh, trop dispendieux. Moi, j'ai acheté ça chez Canadian Tire. Euh, moins de 20$. Donc ça c'est pour un 2 litres. Ma formule, ma solution, je l'ai ramené sur 1 litre. Donc vous, là, si vous avez plus que 4 petits plans, là, moi j'ai seulement 4 petits plans, euh, donc 1 litre va être suffisant, même si vous jasperge par-dessus et par-dessous, surtout par-dessous, euh, mais partout finalement, 1 euh, litre va être suffisant. Donc si vous voulez faire une solution de 2 litres, juste à doubler les quantités, des produits donc euh, on va tout de suite commencer là je vais mettre ça ici c'est il faut le nettoyer si vous tenez ça là, en, en bonne condition euh, votre bouteille là, va être euh, elle va durer longtemps donc euh, je vais tout de suite mettre de l'eau je prends ma bouteille de 1 litre ici que je vais transvider dans mon gros contenant donc je vais Mettre un litre d'eau. ce sera pas long, les boys, je vais faire ça. Mettre un, un litre d'eau. Je suis avec vous, là. Je suis avec vous, les gars. Il y a trois ingrédients, à part l'eau, qui est le quatrième, finalement. Plusieurs d'entre vous connaissent ces ingrédients, vous les avez vus sur mon Instagram. Et voilà. Parfait. Et on, on, on retransvide là un litre d'eau. Excellent. Premier ingrédient, l'eau. Deuxième ingrédient, le savon. Très important, savon naturel. J'ai pris Dr. Wood. Vous pouvez prendre une autre euh, compagnie. Euh, variété. Arbre raté. Donc, euh, j'ai regardé une vidéo sur YouTube. Euh, le gars, il disait de prendre ce savon-là. Euh, ou un autre compagnie, justement. Euh, ce qui arrive, par contre, c'est que arbre à thé, ben ça coupe les oeufs. Si j'ai bien compris, cette odeur-là, cette variété-là, ça coupe les oeufs. Euh. Donc le savon, ça désinfecte vos plantes, ça tue les œufs, les larves, et puis euh, c'est très important de ne pas prendre de savon en vaisselle. Le savon en vaisselle, il y a des produits chimiques à l'intérieur qui vont blesser vos feuilles. Euh, dans la vidéo, le gars il me suggérait un deuxième savon euh, l'odeur de peppermint. Ça, c'est la menthe, c'est peppermint, c'est les peppermint, parce qu'on peut importe la menthe, c'est ça. Ça, ça repousse plusieurs insectes. Donc, euh, je ne l'ai pas acheté. Ça coûtait quand même 40$. Donc, j'ai doublé la quantité de ce savon-là dans la formule. Donc, euh, on va ajouter... J'étais supposé mettre 30 ml de ce savon-là savon et 30 ml de l'autre savon. Donc, je vais mettre 60 ml de savon naturel. J'ai une seringue ici de 60 ml. Et voilà. Et voilà, on vient de mettre 60 ml de savon dans notre contenant. J'ai déjà essayé la formule, je pense que c'est efficace. Donc je n'ai pas encore jeté ma terre, euh, comme je vous l'ai dit, je ne traite pas sur les deux autoflower, je ne traite pas euh, sur les deux Vanilla Frost, on ne sait pas si ça va être des mâles. Donc je l'ai tester la formule, voir si c'était vrai que c'était si efficace que ça, avant de jeter ma terre et de faire une autre étape. Vous savez, j'ai tenté l'expérience avec des prédateurs, mais une Spider-Mite... Une spider mite crée des milliers de bébés en quelques jours. Donc on peut avoir une infestation comme que j'ai eu, là très rapidement. Donc j'ai jeté plusieurs plantes euh, en cocotte euh, aux poubelles. Euh, Qu'est-ce que tu je fasse? Alcool, 70%. Ça tue les toiles d'araignée. Ça détruit les toiles d'araignée. Donc euh, on va mettre 120 ml. 120 ml d'alcool. Ça, ça désinfecte la plante. Et ça détruit l'étoile d'araignée. Donc, euh, on y va avec 120 millilitres. Pardon. Et on ne veut pas faire de dégâts. Pas évident, pas évident avec le style de bouteille que j'ai là, là, donc 30, 30, on va dire un autre 30, et seigneur. De la misère, de la misère. Je viens de mettre 20, on va dire 30, là, je t'année. Et puis, on y va pour. Ah, oh, de la misère. Parfait. Donc j'ai fait 3 fois 20, là, 60, plus 30, plus 30. On en a 120 millilitres d'alcool, 70%. Troisième ingrédient, le dernier, peroxyde. C'est du sérieux. 5 millilitres seulement. Seulement 5 millilitres. Et puis ça, ben, ça détruit les spider mites. Ça fait pas mal aux plantes. Cinq millilitres. Et voilà. Notre formule est faite. Donc, c'est sûr que après avoir aspergé vos plantes, c'est suggéré de ne pas garder la solution. Que les ingrédients, là, il faut jeter ça. C'est pareil comme quand on donne des nutriments à nos plantes, là. Faut, faut pas garder ça, les nutriments, parce que ça va durcir, puis ça fait des, des, des réactions chimiques. puis donc, euh, on y va avec ça. Je vais vous montrer comment on, a, on, on, on arrose ça. C'est vraiment euh, agressif, man. T'arroses pas pour niaiser. T'arroses pour vrai. Alright, on va voir ça. Alright, gang. On est encore avec la XS2000 de Vipar Spectra. Qu'on a descendu euh, l'intensité là à 360, de... hmm, 360 je crois ouais ouais ouais PPFD. Alright donc euh, les deux oh! les deux euh, autoflower ici là euh, je pense qu'ils étaient vraiment vraiment traumatisés traumatisés par euh, la transplantation là euh. Ça pousse pas, il pousse pas, je te le dis, lui, tu sais comment il est bizarre, man, As tu grosse grosse feuille. feuilles, puis ici, tu ne veux rien savoir, je l'ai tout ouvert pour la lumière, euh... ça pousse pas, man. Là, ici, ça pousse un peu, mais je ne suis pas satisfait des autoflowers. Donc, les deux, dans le fond, les périodes manquent d'eau un peu, il commence à être vraiment allégé. Vraiment, c'est léger ça. Donc, euh, je sais pas ce que ça va donner. Euh, avec une, c'est un peu bizarre. C un peu bizarre. C'est, Je Je sais pas. Je sais pas. Ça va être des mâles, des hermaphrodites ou des femelles. On check ça aller. Euh, là, vous voyez que ça a l'air. Il va être un petit peu plus magané quand je vais les arroser. Quand je vais les arroser. Je... Je tourne les feuilles, puis je vais tout tourner les feuilles comme ça. Puis, euh, vous allez voir, là, ils seront pas beaux comme ça, là. OK? Mais n'ayez crainte, ça prend juste une journée, puis ils vont redevenir pareil comme ça. Fait que, je vais vous montrer le avant-après. Donc, c'est. n'ayez pas peur, là. OK? Donc, j'étais à 26 degrés quand j'ai ouvert la tente. J'étais à 74. Le L'extracteur d'air ne fonctionne pas présentement ou, si tôt qu'il part, ça drop, maintenant à 55. Fait que, ça, ça roule en constance, ça arrête pas. Et puis, euh, j'ai toujours mes trois, là. Mes trois Mendochino Purps mélangés en Animal Cookie. Croisés en Animal Cookie. On peut voir les petits bouts de jaune, là, euh, pas bon ça là, là. pas bon ça. Peut-être que c'est un signe que la lumière était trop forte. Euh, la plante me lance des signes. Ou sinon, euh, pense pas que j'ai donné trop de nutriments. Peut-être que oui. Là. Donc, on, on faut vraiment prêter attention aux bougeons. Si ça continue, si ça s'agrandit, là, euh, ça va être vraiment euh, un problème à, à régler. Si ça s'aggrave. Les spider mites, on regarde les feuilles. Euh, ça commence à être une, une ou deux feuilles qui ont commencé à être graffinées. Donc, euh, on regarde toujours en dessous. Moi, mes Spider-Mite ne sont pas rouges. Mes spider mites sont noirs avec des petits spots jaunes. Mais quand je revire la feuille, quand je revire la feuille, puis je regarde, c'est comme un, un, un petit bout de d'épingle, un petit bout d'aiguille. Un petit bout d'aiguille, un, un point noir c'est un petit point noir puis là je prends ma, ma je zoome avec mon cellulaire x6 puis ta voix man ta voix très bien mais quand je regarde en arrière des feuilles des petits points noirs fait que j'en vois pas j'en vois pas euh, la feuille est griffinier là mais je trouve pas spider-mite fait que là c'est le temps de faire un deuxième traitement le premier traitement je l'ai fait sans vous je vais faire je vais faire des tests et puis euh, mes plantes sont correctes. Et puis euh, après le traitement aussi, je vais nourrir mes plantes. Donc euh, on va donner encore un 250 ml. Par contre, les deux autoflowers Ça, ça a encore. Euh, ça a encore de l'eau là-dedans. Là. Même lui, même lui. Les, les deux Autoflowers, sont, sont, c'est pas pareil. Ça, sont, ça fonctionne pas pareil. Euh, ça va mal, ils n'ont vraiment pas aimé ça transplanter. On l'a appris chez Winman que, aussitôt que ça sort d'ici, une plante auto flower, il faut directement mettre ça dans un gros, gros 5 gallons. Ça, c'est 2 gallons. Ça, c'est 2 gallons. Donc, il faut passer de là au 5 gallons. Tandis que les photos périodes, moi, je passe de là au solo cup, solo cup au 2 gallons, 2 gallons au 5 gallons. Alright la gang, le temps passe, on asperge nos, nos plantes. Alright gang, on va regarder ce que ça donne. Les quatre plantes ont été aspergées de la solution anti mite. Les deux photos périodes ont été aspergées dernièrement. On peut voir un petit peu les petites gouttes de savon ici. Les plantes sont pas super en forme, mais je vous le dis, ça va reprendre du mieux là, dès demain. Les deux plantes en avant, autoflower Flower, qu'on a vraiment scrapé ça parce qu'ils veulent pas se faire transplanter. Euh, vraiment là il pas ça ça marche pas ça fonctionne pas les deux photos périodes hein, deux graines de cannabis qu'on a trouvé dans le, la marque flower variété vanilla frost plusieurs personnes me disent que je perds mon temps donc on va voir ce que ça donne euh, on a fait l'expérience avec les king kush qu'on avait trouvé euh, dans le cannabis de oka sauf qu'on connaissait pas là, euh, la plante mère euh, la plante euh, le plant plan, plan mâle. Donc, on ne savait pas avec quoi ça avait été euh, croisé. Tandis que c'est vraiment des Vanilla Frost. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner comme phénotype. On va, donner, on va voir ce que c'est si des hermaphrodites mâles, femelles. Il y en a qui donnent euh, leur opinion là, sur YouTube. Sur Discord aussi. Vous pouvez aller voir là, le Discord à Winman. Donc, euh, on regarde ça aller. Soyez attentifs pour voir l'évolution entre cette vidéo-là et la prochaine. J'espère qu'il va en avoir une. Et puis, un pouce, un commentaire. Et puis, on se revoit très bientôt là, dans une prochaine vidéo. Ciao!